La crise du Covid-19 a changé notre quotidien. Ceux et celles qui ont continué à travailler à l'extérieur sont passés de l'invisibilité à la visibilité, avec des bas salaires et des conditions de travail dégradées. Les travailleuses ont été en première ligne, sans réelle reconnaissance. Et dans l'ombre des domiciles, les violences conjugales ont augmenté. Dans nos rues, les inégalités explosent. Les sans-papiers, les précaires, les sans-domicile fixe en sont le miroir. La loi d'urgence sanitaire a accentué une société sous surveillance et contrôle. Les violences policières et les interdictions de manifester se sont multipliées. Nos libertés sont menacées. Et puis tu les bloques et puis on va contrôler tout le monde. S'ils si s'en vont pas, on contrôle tout le monde et on verbalise. Ouais. Il y a un, un arrêté d'interdiction du préfet. Est-ce que je suis clair, est que clair Bonsoir. Monsieur, est-ce que je suis clair Bonsoir. Voilà Terminé. La loi c'est la loi, je le rappelle la loi, L'hôpital, il a été considéré comme étant la variable d'ajustement des dépenses publiques pendant 20 ans. Et euh, du coup, on l'a saigné euh, jusqu'à euh, arriver à la situation actuelle. Il n'y a pas assez de lits pour pouvoir euh, accueillir euh, et pour pouvoir avoir un peu de souplesse euh, au quotidien. Et donc, du coup, pour pouvoir euh, notamment gérer la crise Covid, on a dû refouler l'intégralité de nos patients à la porte des hôpitaux. Et ça, c'est pas normal. Face à la crise Covid, on a dû développer des techniques euh, et des stratégies d'organisation qui nous ont été propres, puisqu'on s'est senti abandonné, qui a marché. Ce ne sont pas les strates hiérarchiques les plus hautes qui ont apporté de la logistique, mais bien les plus basses, c'est les gens du quotidien, ceux qui vous ont fait le ménage, ceux qui vous ont euh, apporté à manger, ceux qui vous ont soigné, euh, ceux qui vous ont euh, nettoyé, euh, ceux qui euh, ont été là euh, dans vos moments euh, de doute, de peur, de peine, euh, de, de mort, euh, ceux qui vous ont accompagné parfois jusqu'au bout. Moi, euh, je suis infirmière, déjà je m'estime sous-payée, mais aussi pour mes collègues aides-soignants, pour mes collègues euh, euh, ambulanciers du SAMU, pour mes collègues du laboratoire, de la radio, nos collègues brancardiers, euh, nos collègues donc A.S.H. qui font le ménage, toutes ces personnes-là qui ont fait en sorte que bah, euh, la société puisse demain euh, se déconfiner en fait et qu'on puisse récupérer nos vies. Comment est-ce qu'on fait à la sortie de cette crise pour pouvoir réussir à faire en sorte d'être entendu et eh ben qu'on continue en fait, cette solidarité entre bah, les usagers et les professionnels de santé et pourquoi pas envisager bah, d'élargir euh, ces pratiques-là euh, à euh, la gestion d'un hôpital tout simplement en fait. Cette crise est un avertissement. Nous devons lutter pour une société où la santé, l'égalité, l'environnement ne soient pas sacrifiés par ce système capitaliste. L'Union syndicale solidaire, avec d'autres syndicats et associations, ont élaboré ensemble un plan de sortie de crise. Ce plan vise à assurer la sécurité sanitaire, la démocratie et les droits fondamentaux. Nous devons répondre à la crise sociale ici et dans le monde. De l'argent, il y en a il faut engager une reconversion écologique et sociale des activités. Nos mesures sont concrètes. Hausse des salaires, partage du temps de travail, renforcement des services publics, lutte contre les violences faites aux femmes. Ces mesures sont finançables grâce à un autre partage des richesses. Elles seront possibles par nos luttes. Bâtissons ensemble un autre avenir. Plus d'infos sur solidaire.org